Bonsoir, Jérôme subilo président du CJD Vendée Bocage. Eh bien, merci Jean-Luc pour cette excellente euh, soirée que tu nous as proposée. Euh, J'ai vraiment apprécié la simplicité de, de tes propos et puis euh, l'accessibilité également. Euh, C'était très, très concret par rapport à ce que je pense que nous pouvons vivre euh, au quotidien. Ça nous a mis des étincelles pour, euh, pour euh, bah, cette soirée et puis euh, je pense pour les, les jours à venir. Et c'est très, très bon euh, les temps qui courent, on en a besoin euh, un moment que j'ai apprécié qui est tout simple, c'est simplement ben, quand on veut essayer quelque chose, il faut tester si ça fonctionne on continue, et puis ben, si ça fonctionne pas on arrête tout simplement Donc encore une fois, merci Jean-Luc et puis euh, merci pour cette bonne soirée à bientôt